plusieurs mois, les Franca ont pu accompagner une centaine de jeunes et ont pu en fait faire prendre du recul à ces jeunes-là sur les compétences qu'ils ont pu acquérir. Le brevet de l'engagement, c'est pour les Franca l'occasion et l'opportunité de démontrer qu'il y a plein de jeunes qui s'engagent. Ça peut être venir donner un coup de main à une association, ça peut être euh, également faire de l'accompagnement à la scolarité. Un jeune qui peut s'engager euh, sur l'accompagnement d'une équipe de foot euh, développe des compétences euh, ben, d'encadrement euh, des enfants, euh, d'organisation euh, d'une séquence euh, de travail et puis euh, c'est de se dire que euh, ça, ça peut être euh, réattribuer dans le cadre professionnel ou dans un cadre social et donc c'est faire prendre conscience ça auprès des jeunes mais également de partenaires que ce soit l'éducation nationale, que ce soit des entreprises et plus largement les collectivités puis la société en général.